Vous allez bien, ici Olga Manier, votre consultant business. Alors les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer, pour ceux-là qui se sont lancés dans le minage des bitcoins avec CryptoTab, je vais vous montrer comment effectuer votre retrait sur CryptoTab. Alors tout d'abord, vous allez vous connecter, euh, vous allez euh, ouvrir l'interface de minage en appuyant simplement sur euh, cet onglet le total et vous allez avoir cet aperçu voilà vous allez avoir cette page maintenant sur cette page vous avez un peu comme un récap de vos gains voilà Donc, vous pouvez savoir combien vous avez actuellement là moi j'ai actuellement 71 dollars et même c'est parce que le bitcoin ne fait que chuter sinon j'aurais déjà eu plus que ça normalement alors euh, pour faire son retrait tout simplement euh, ah ouais, avant de se lancer dans ce fameux retrait là, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, pour faire un retrait des Bitcoin, vous avez deux possibilités. Vous pouvez cliquer ici pour voir votre tableau d'affiliés. Ici, c'est un peu comme le menu. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez le bouton Retirer BTC. Ici, vous avez la vitesse de minage. Chez moi, elle est au max. Surtout régler la vitesse de minage en fonction euh, de, de la puissance de votre machine. Voilà, c'est très important. Et maintenant, dans le réseau, ici, vous pouvez voir dans quel niveau de réseau vous vous situez. Voilà, dans quel niveau de réseau vous vous situez. Il paraît que je suis déjà vétéran, assez intéressant. <rire> voilà, je suis vétéran et sachez que plus votre réseau de minage est costaud, plus vous minez. Pourquoi Parce que vous verrez ici que mon réseau de minage est en grand. Regardez combien mon réseau de minage a gagné grâce au réseau de minage, 73 dollars. Et regardez combien j'ai gagné moi seul. 5 dollars juste pour vous montrer à quel point ensemble, c'est ensemble qu'on on va plus vite voilà ensemble on va plus vite et plus loin parfois donc euh, on va sans plus tarder lancer notre retrait retirer BTC voilà vous cliquez sur retirer BTC ici c'est votre adresse Bitcoin voilà vous avez la possibilité de la changer pour bon, moi je vais la changer donc je vais ajouter une nouvelle adresse si vous n'avez jamais euh, mis une adresse Cliquez juste sur Add New One. Voilà. Donc, vous ajoutez une nouvelle adresse. Ensuite, vous mettez le montant. Moi, je vais retirer le max pour commencer à zéro. Voilà. Pour des raisons d'exemple. De, voilà. Donc, je vais retirer. Bien que j'aime pas trop retirer les, les petits montants. Et les captcha c'est là. Bon, les collines, les collines. On va valider le captcha. Voilà. Valider. Voilà. Dépenser moins gagner plus. Donc, euh, pour ceux qui veulent miner plus vite, vous avez la possibilité de miner dans le cloud hein, en activant euh, le cloud boost. Bon, ça, c'est pas mon cas aujourd'hui. J'ai eu à faire une vidéo où je l'ai activé. Donc, euh, c'est vous montrer comment faire le retrait. Donc, on clique sur retirer. Voilà. Voilà. Donc, il faut confirmer le retrait. Voilà. Message de confirmation. Donc, je clique simplement. Je vais copier le lien. Voilà. Donc, je vais copier, je vais copier le lien. Comme je suis pas sur le même navigateur, voilà, copier et je vais venir coller. Je vais coller le lien ici. Mais si vous êtes sur le même navigateur, c'est-à-dire si votre Gmail est ouvert, euh, si votre compte est ouvert, euh, votre messagerie est ouvert sur Google, Google Crypto tape directement, donc euh, ça va vous cliquer directement sur le bouton. D'accord Vous cliquez directement sur confirmer le retrait. Vous ne faites pas ce que j'ai fait là. Je l'ai fait parce que là, j'étais sur un autre navigateur. Mon, mon Gmail était ouvert sur un autre navigateur. Donc voilà, retrait confirmé. Nous effectuerons le paiement du montant. De BTC sous peu, cela prend habituellement un jour ouvrable. Donc voilà, le délai de paiement, il est de 24 heures. Voilà, j'espère que chacun sait maintenant comment retirer ses gains minés. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà eu à faire euh, un retrait. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, les laisser en commentaire. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Donc on va se dire à très bientôt. Ciao, ciao.